L'Europe doit se prononcer sur la pêche électrique, vous demandez un report du vote. Ah, on demande surtout euh, l'arrêt de cette pêche. On a des fonds marins où il y a de moins en moins de poissons et on invente une technologie pour électrocuter tout ce qui vit dans ces endroits-là. Et même les pêcheurs français sont contre. Euh, il y a un scandale écologique, un scandale socio-économique, mais euh, en plus de cela, la pêche électrique est également un problème politique. Depuis 1998, ce type de pêche est interdit en Europe pour de très bonnes raisons. Et euh, soudainement, euh, en décembre euh, 2006, la Commission a proposé d'octroyer des dérégations à des navires leur permettant donc d'utiliser les impulsions électriques. Et encore une fois, il s'agit d'une pratique de pêche interdite en Europe. Alors la Commission européenne, lorsqu'elle a accordé ces dérogations, a dit qu'elle s'appuyait sur un rapport scientifique. Or, l'organisation l'ONG Bloom a démontré que, en fait, ces scientifiques dissuadaient en fait, la Commission de cette dérogation. C'est une véritable hécatombe sur la biodiversité. Les efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Le nombre de stocks surexploités diminue. Il y en a encore trop, mais ce nombre diminue. La pression de pêche a été divisée par presque deux et l'abondance moyenne des stocks exploités en Europe est en train de commencer à remonter. Nous sommes sur la bonne voie et le risque que nous courons avec la levée de l'interdiction de la pêche électrique, c'est d'interrompre ce processus vertueux. Et nous aurons l'occasion dans la commission pêche de comprendre comment une recherche scientifique s'étale sur 87 euh, navires, et sur 20 ans, et que euh, la Commission européenne ne soit pas, avec ses conseillers scientifiques, en capacité aujourd'hui de répondre à la question de base. Par eux même, si rien n'est fait le 16 janvier, contre la pêche électrique, 50 entreprises des Hauts-de-France vont disparaître. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'humain, de détruire une ressource on, dépend, on ne produit pas les pêcheurs, on dépend d'une ressource naturelle. Et cette ressource, on se doit de la protéger pour les décennies à venir. Dès lors que ce bateau passe sur une zone, euh, lorsque nos pêcheurs vont pêcher dessus, ils ne prennent plus un poisson. Il faut attendre deux semaines, un mois avant qu'ils puissent repêcher sur une zone. Donc voilà, le message pour nous, c'est que cette, même une poursuite de la dérogation, ça n'aurait pas de sens. Nous savons que les stocks de poissons ont, sont menacés gravement par la pêche industrielle. Ce n'est pas pour rien qu'en 2015, le Parlement européen a décidé d'interdire le chalutage en eau profonde. Ce n'est pas pour, quelques années après, créer une porte de sortie qui permette en fait de contourner cette législation et de se remettre à pêcher d'une manière telle que, bientôt, il n'y aura plus de poissons dans nos mers et dans nos océans. Au Royaume-Uni, comme en France ou en Belgique, les petites entreprises de pêche sont conscientes que cette décision est déterminante pour la survie de leur activité. Accepter le développement de techniques comme celle de la pêche électrique, c'est se lancer dans une escalade technologique et prendre le risque qu'il y ait encore moins de poissons pour que les pêcheurs remplissent le filet. Face à la surpêche plutôt que de continuer cette logique de pillage et de concurrence nous pourrions faire le pari de l'intelligence collective et de la durabilité certains distributeurs ont d'ores et déjà banni de leurs rayons les produits issus de la pêche électrique de nos assiettes à la rédaction des lois nous sommes tous concernés et nous devons agir quel que soit euh, le pays euh il y a clairement euh, euh, un refus euh, d'acheter ou de manger euh, des poissons qui seraient euh, capturés par, euh, par, cette, par cette technique dans, dans tous les pays et que c'est ce, euh, très très majoritaire. Nous ne souhaitons pas offrir à nos clients euh, des produits qui proviennent de cette pêche. Alors ça, ça demandera un gros travail et notamment d'analyser nos... Nos, nos achats, nos approvisionnements et de travailler avec nos fournisseurs pour progressivement éradiquer de, grâce à nos cahiers des charges en fait, euh, tout, tout produit issu de la pêche électrique. Il reste peu de pêcheurs artisans, sauvons les pêcheurs artisans, sauvons nos dernières ressources halieutiques et arrêtons ces pratiques absolument destructrices et perverses.